Bonjour, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je reviens ensemble. Nous allons voir ce que c'est la foi. Qu'est-ce que c'est la foi On entend souvent des frères et sœurs, des gens parler de la foi. J'ai de la foi, je sais que ça va marcher. J'ai de la foi, je sais que je vais réussir. J'ai de la foi, je sais que je vais voyager. J'ai de la foi, je sais que je vais avoir des enfants. J'ai de la foi, j'ai de la foi, foi. qui sais-je encore mais nous allons essayer de comprendre, comme je l'ai dit toujours, il est nécessaire euh, à nous, enfants des dieux, de revenir à chaque fois dans la Bible pour voir ce que c'est réellement quand on évoque un sujet. Est-ce que cela correspond à ce qui est écrit Est-ce que cela correspond à la Bible Donc nous allons lire le verset que nous connaissons tous dans Hébreu euh, chapitre 11, verset 1, et nous lirons le, le verset 6. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, quand on lit le verset 6, il dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le remunérateur de tout ce que le cherche. Voilà, bien aimé, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre ce que c'est la foi. Alors, nous voyons déjà que la foi qu'on nous a enseignée dans les assemblées où nous partions à l'époque, parce que par la grâce de Dieu, nous avons compris que nous sommes nous-mêmes Église du Seigneur, donc nous n'avons pas besoin de se rendre dans ces églises. Nous voyons que la foi qu'on nous a enseignée là-bas, c'était faux, et ça n'a rien à voir avec la parole. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. D'accord Alors, qu'est-ce que nous espérons, nous, en tant que chrétiens et que devons-nous démontrer, justement, et, et que devons-nous démontrer étant dans la foi ou par la foi. Alors, premièrement, nous comprenons ici que les choses que nous nous espérons, nous chrétiens, ce n'est pas le mariage, puisque le mariage nous l'avons déjà par le sacrifice de la croix. Ce n'est pas les enfants, puisque les enfants nous les avons déjà par le sacrifice de la croix. Ce n'est pas la dernière série de voitures qu'il faut avoir, ce n'est pas devenir riche puisque nous sommes déjà bénis en toutes sortes de bénédictions par l'œuvre de la croix, bien aimée Parce que si la foi se serait comme on nous a prêché, qu'il suffit de croire, par exemple, que l'année 2021, au fin d'année, de ou euh, la fin de cette année, je vais construire, ou je vais avoir, euh, je ne sais pas moi, une belle voiture, ce serait contradictoire avec le chapitre 6. Car la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, vous pensez, je vous pose une question simple. Est-ce que vous pensez que le fait de croire que je vais avoir la dernière série de voitures me donne, donne à moi le crédit d'être agréable à Dieu Est-ce que vous pensez, bien aimé, le fait de croire que décembre 2020, euh, 2020 je vais voyager, me donne à moi le crédit d'être agréable à Dieu est-ce que vous pensez aujourd'hui, le fait de construire une maison, je ne sais pas en combien d'étages, mais donne à moi, en tant que personne, le crédit d'être agréable à Dieu. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Or, la foi dont on parle ici, il s'agit premièrement de la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire, la répentance au bien-aimé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pour que tu aies la foi, premièrement, il faut que tu connaisses qui est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour toi? C'est ainsi que va naître la foi. La foi, vous avez la connaissance de Jésus-Christ. En ce moment, vous pouvez démontrer des choses qu'on ne voit pas. Par exemple... L'amour, on on le voit pas, l'amour du prochain, mais on le démontre. Pourquoi je vais le démontrer? Parce que je sais que Jésus-Christ est amour et il veut que j'aime mes prochains comme moi-même. C'est ainsi que je vais le démontrer par mes actes. Les œuvres, en fait, c'est ça la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Donc, bien-aimés dire que 2025 ou je ne sais pas, je suis allé très loin, 2021 ce serait mon année où je vais, je vais avoir tout ce que je veux, ce ne serait pas de la foi, ça c'est de l'esprit optimiste qu'on on rencontre euh, euh, chez, euh, toutes les personnes, dans le monde d'ailleurs. Parce que si vous dites que la foi ce serait à, à, à posséder ou à voir ce que l'on veut, on dira donc que tout le monde aujourd'hui a la foi. Nous voyons... Presque, je dirais, la quasi-totalité des riches dans le monde. Ce n'est pas des chrétiens. d'accord Donc la foi, c'est d'abord et avant tout la connaissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire la repentance. Quand tu connais Jésus-Christ, c'est alors qu'il va avoir la foi. C'est pour cela, moi je suis contre des prédicateurs ou les gens qui se disent pasteurs, parce qu'eux, ils s'énorment des pasteurs. Hein. Pourtant, pasteur, c'est le don que Dieu donne. C'est un ministère que Dieu donne, qu'on exerce pour l'édification de l'église et ils ont pris ça pour leur nom. Donc vous allez voir que des gens, il va organiser une campagne d'évangélisation où il lance un appel à des personnes malades, à des personnes qui ont des problèmes financiers, à des personnes qui ont des, des, des problèmes que vous connaissez. Venez, vous allez voir des miracles. Mais bien aimé, c'est contradictoire. Parce que ces gens qui viennent à votre, à votre événement, euh, comme vous appelez « évangélisation », c'est des gens, pour la plupart, qui ne connaissent pas le Seigneur. Or, il est impossible à une personne qui ne connaît pas le Seigneur de vivre le miracle. Parce que le miracle dont on parle ici, il ne s'agit pas d'avoir des enfants, d'avoir, de, euh, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, tout ce que vous connaissez là, du monde. Le miracle dont on parle ici, c'est la répentance. Le miracle ne peut pas précéder la répentance, c'est faux. Donc, quand vous dites, venez, vous allez vivre le miracle... C'est de l'arnaque et c'est de n'importe quoi. Le miracle, euh, la repentance. La Bible dit ceci dans Marc. Marc 16 à partir du verset 16. On va lire un peu plus haut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Donc, le miracle ne peut pas se produire. S'il n'y a aussi longtemps qu'il n'y a pas la repentance, Il faut que la repentance précède la, le miracle. Ensuite, le miracle se crée, bien aimé. Donc quand on vous dit, venez à ma campagne d'évangélisation, venez dans mon église, vous allez vivre le miracle. C'est faux et archi-faux. C'est de l'arnaque. Ils veulent simplement comptabiliser le nombre de gens pour avoir plus d'offrandes. Le miracle ne peut pas se produire aussi longtemps qu'il n'y a pas la repentance, bien aimé. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait, qu ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des pécheurs seraient prêchés, d'accord, en son nom, à toutes les nations. A à commencer, à commencer par Jérusalem. Voilà, le message de Jésus-Christ est un bien-aimé. c'est pas le message de la prospérité, c'est pas le message des euh, euh, de, de biens matériels. Le message de Jésus-Christ est le message de la repentance et le pardon du péché afin que les âmes viennent à Christ. Tel est l'intérêt, tel est l'objet même de l'œuvre de la croix. C'est la repentance et le pardon du péché. Donc, la foi ne saurait être bien aimée, ces choses-là qu'on nous a enseignées. C'est faux. C'est faux. Donc, revenons à Christ, bien aimé. Donc, il ne s'agit pas de penser que demain je vais avoir la dernière série de téléphones et que cela devienne la foi et je commence à prier dessus, je vais avoir cela se réaliser. Mais ça, n'est pas de la foi, bien aimé. C'est de la folie. On nous a enseigné l'esprit optimiste. Ça, ça se, ça se prêche dans les entreprises. Ça, c'est l'esprit optimiste. Ça se prêche dans les entreprises. C'est cet esprit-là du croire en moi qui est développé un peu partout. Je crois en moi. Mais croire en moi n'a rien à voir avec les Écritures. C'est un péché de croire en soi. On croit en Jésus-Christ. D'ailleurs, tout ce qui traite la, la question sur l'anthropologie, vous allez voir, ils ont beaucoup, beaucoup de livres des livres qu'ils ont écrits sur le croire en moi. C'est un thème qui est développé par des anthropologues. Donc ça n'a rien à voir avec l'Église. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses que nous espérons bien aimer, c'est la foi, c'est le salut, c'est la repentance. D'accord Ensuite, on démontre la repentance comment par, no par notre comportement. On démontre la, la foi comment Par l'amour du prochain. On démontre la foi comment Par euh, par ton esprit, où tu es toujours prêt à aider les autres. Ce serait ça la foi, parce que c'est le message de Christ. Donc, bien aimé, voyez que euh, euh, ces gens-là qui nous ont enseigné, ils nous enseignent n'importe quoi. C'est pour cela nous vous encourageons, bien aimé, de chercher le Christ par vous-même, et vous y arriverez. Donc, n'hésite pas de partager cette vidéo avec des frères et sœurs qui pensent que la foi, ce serait imaginaire. La foi, ce n'est pas de l'imagination. La foi, c'est la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Je sais qu'au nom de Jésus-Christ, je vais être guéri. C'est ainsi que la foi va se manifester. Je sais qu'au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. C'est ainsi que la chose va se réaliser. Je sais qu'au nom de Jésus-Christ, puisque j'ai décidé de me séparer du péché, je vais vivre la vie. N'est-ce pas La vie de la repentance? Ré... La cest ça la foi, bien-aimé. Donc, n'hésite pas de partager cette vidéo avec tes frères et sœurs. Vous me trouverez sur YouTube en tapant simplement « Mg Indigné ». Vous allez avoir ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous aussi à ma page et à ma chaîne YouTube. Ma page, c'est « Assemblée pour ne manquer aucun enseignement que je donne ici. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.